Bonjour et bienvenue donc sur la Web TV des Territoires, Villes et Villages Internet. Dans cette session, nous allons nous intéresser à la ruralité et euh, aux relations entre les territoires ruraux et le numérique. Alors, je vais présenter euh, mes intervenants. Euh, Aurélie Brangier, euh, vous travaillez pour la société JVS, euh, qui euh, donc, est un éditeur de logiciels et qui, euh, chaque année, euh, organise, enfin, produit une enquête qui s'appelle le, le baromètre de la dématérialisation euh, dans les communes de moins de 10 000 habitants. Euh, Sylvie Chuteau et Emmanuel Baron, vous représentez la commune de font vous allez nous dire où c'est, c'est dans les Deux-Sèvres je vais déjà vous donner une petite indication mais vous allez nous en dire plus enfin Fabrice d'Allongeville, vous êtes peut-être on peut dire le régional de l'étape ou à peu de choses près, vous êtes loin, hein, puisque vous êtes euh, Picard, euh, en tout cas basé en élu, euh, élu Picard, euh, notamment euh, au conseil... Euh, vous avez été au conseil, euh, conseil régional de Picardie. Et vous êtes surtout là en tant que vice-président de l'Association des, des maires ruraux de France, euh, ce qui va vous permettre aussi de nous faire un petit peu la synthèse et de nous donner le, le, le, le, voilà, un petit peu les quelques clés pour comprendre euh, la, la, la mise en place du numérique dans les territoires. Mais je vais tout de suite demander à Aurélie de bien vouloir euh, un petit peu nous expliquer, euh, euh, nous faire part d'un de, retour d'expérience sur euh, cette présence du numérique, des outils numériques euh, dans les territoires ruraux. Euh, bonjour à tous, alors d'abord je suis très heureuse aujourd'hui de représenter euh, l'éditeur JVS Meristem euh, auprès de vous. Alors effectivement nous sommes éditeurs euh, de logiciels, de gestion, de GRC et d'organisation et euh, nous avons pour mission d'accompagner euh, nos 14 000 collectivités euh, vers le numérique. Comme l'a dit Dorine, nous faisons depuis trois ans, nous effectuons depuis trois ans auprès de 10 000 communes de moins de 10 000 habitants un, le baromètre de la dématérialisation qui pour nous est important parce que ça nous permet de, de juger, de, de, de voir quelle en est l'évolution auprès des collectivités et de voir aussi où en sont les projets. Le constat qu'on a pu faire en 2016... Euh, tout d'abord, euh, on voit des collectivités qui aujourd'hui voient une, op une opportunité du numérique et plus euh, une contrainte. Euh, on s'aperçoit tout de même qu'il qu persiste des, des freins, alors notamment un frein euh, technique, puisque aujourd'hui on a encore euh, 9000 collectivités euh, qui euh, sont encore en zone blanche, qui ne sont pas en haut débit. Donc ça c'est un, un réel frein. Ensuite, 39% des communes relatent un manque de, de, de formation, d'accompagnement et d'information quant aux outils numériques. Pour pallier à ça, le groupe GS, toujours proche des collectivités, a décidé de mettre en place un service numérique et nous offrons aujourd'hui le service Mon Coach numérique. Donc, c'est un service d'accompagnement des agents et des élus. Nous sommes là pour les aider à mener à bien leurs projets et les guider vers les nouveaux outils. Justement, Sylvie Chuteau, vous vous êtes accompagnée par JVS. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience Oui, c'est ça. J'ai bénéficié des, des services de JVS pour mon coach numérique. Ça nous a permis de mettre en place dans la commune de Fontperron une page Facebook et plein d'outils pour travailler, améliorer des services auprès des citoyens. Le seul souci, c'est que nous, nous sommes en zone blanche et que ben, nous avons du mal à mettre tout ça en place, mais nous ne désespérons pas. Et voilà, nous sommes ravis d'être là quand même et de participer au Village Internet. Emmanuel Baron, vous, en tant qu'élu, donc conseiller municipal de Fontperron, cette situation de zone blanche, vous ne vous en satisfaisiez peut-être pas, je suppose en effet, vous avez raison. Euh, comme l'a dit Sylvie, euh, donc nous, nous habitons à Fontperron. À Fontperron, euh, nous sommes à 50 km du Futuroscope, tout près de Poitiers. Nous ne sommes pas loin de La Rochelle. Pour autant, et si euh, les deux sont un territoire très rural, euh, eh bien, en effet, le, le débit Internet est très très faible, et parfois même des zones blanches euh, sur la commune. Donc, euh, ce n'est pas pour autant que euh, les élus de Fontperron, et depuis plusieurs années, prennent des initiatives pour euh, tenter de développer donc le service internet euh, parmi nos citoyens. Euh, alors parmi les exemples, bien sûr la création du site internet de Fontperron, une page Facebook de Fontperron. Euh, en 2006, donc c'est vous dire si c'est relativement ancien, l'initiative euh, pour participer à l'école numérique rurale. Euh, bref, il y a une vraie énergie, un vrai euh, dynamisme euh, parmi les élus et les citoyens et malheureusement nous sommes contraints par un débit très très faible euh, même s'il y a des, des opportunités également, et notamment la, la communauté de communes de partenay Gatine qui est à l'initiative d'un chantier pour augmenter le débit internet euh, dans toute la communauté de communes. Cependant, euh, on est impatient, et malheureusement le, le haut débit, euh, c'est n'est pas pour aujourd'hui. Bon, effectivement, là, on est un petit peu euh, dans une, une sorte de petite impasse, euh, peut-être. Mais est-ce que l'intercommunalité, justement, n'est pas euh, un outil ou un levier pour euh, mener euh, des projets en matière numérique Est-ce que vous avez une expérience de ce type-là euh, au sein de, euh, de votre communauté euh, donc la communauté de communes, encore une fois, euh, participé et a de, de nombreuses initiatives euh, en ce sens. Pour autant, non, on n'a pas on n'a pas tenté encore de, de, de solutions de ce type-là. Donc peut-être un chantier à ouvrir. Euh, Fabrice Dallongeville, euh, on va vous passer la parole. Euh, donc euh, En tant que euh, vice-président de l'Association des, des maires ruraux de France, euh, quelle est votre vision de ce, ces enjeux sur euh, le numérique et les territoires ruraux euh, ces nouvelles ruralités. Euh, ce qui m'intéresserait aussi, c'est le, le, si vous avez un regard sur l'expérience des habitants, en particulier euh, en, termes, euh, en termes de relations avec le numérique. Ben, euh, je vais commencer par votre dernière question. Euh, la première demande aujourd'hui pour un habitant qui souhaiterait s'installer dans la commune, c'est la question de la connexion. Dans la pyramide de Maslow, hein, les besoins fondamentaux, il y a la sécurité, mais c'est même maintenant la connexion. Le qui... Wi-Fi. Le Wi-Fi, la connexion, la mobilité, l'Internet mobile, parce qu'il n'y a pas que la fibre, il y a aussi l'Internet mobile. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des connexions se fait par le smartphone et ne se fait pas par, euh, par un poste fixe. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur la dématérialisation, euh, c'est très bien l'engagement qui, qui est pris, hein, dématérialiser les échanges, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut supprimer les personnels pour gérer la dématérialisation, parce qu'aujourd'hui, au sein de la trésorerie, le trésorier payeur, les effectifs sont réduits, donc ils ont énormément de mal aussi à suivre l'ensemble des flux qu'on est amené, nous, à gérer entre la commune et, euh, et la trésorerie, malgré les investissements qu'on peut faire, euh, l'apport des, des éditeurs, etc. Euh, comme je vois qu'il n'y a plus que deux minutes, je vais tout de suite aller aussi sur un message important que je voulais passer, euh, sur un peu la, la, la vision qu'au sein de l'association des maires ruraux, on peut avoir sur euh, le numérique et surtout les liens, le pair à pair qui peut se développer dans les territoires ruraux. En fait, ce qu'on constate euh, dans les territoires très denses, très urbanisés, c'est que l'économie collaborative s'est très développée parce qu'il y a euh, le débit qui est là et il y a la massification, il y a du monde, donc il y a facilement des échanges, donc les applications peuvent se développer. Ce qui manque dans les territoires ruraux aujourd'hui, il y a toujours le lien social, la solidarité, elle est très forte, on se rend tous des services, donc dans l'usage, on a déjà des, les, les outils, les applications de l'économie collaborative. Ce qui nous manque, c'est la digitalisation. Tant qu'on n'arrivera pas à avoir les débits et les connexions sur l'Internet mobile et les flux suffisants, on ne pourra pas accélérer la mise en place de ces nouvelles formes de solidarité, des nouveaux services au public dans les déplacements. On ne va pas remettre en place un service de transport à la demande parce qu'on peut jouer sur du blabla car en marque blanche via la commune, etc. Le rôle de l'Interco peut avoir du sens. Mais c'est sur ces points-là qu'à mon sens, on a une vraie réflexion à avoir, qui est engagée au sein de l'association, mais qui, j'espère, sera amplifiée à l'avenir. D'accord. Alors de ce point de vue-là, euh, sur la digitalisation d'un territoire rural, euh, est-ce qu'à Perron on a euh, aussi une expérience de ce type-là, Emmanuel Baron Est-ce que euh, euh, voilà, les habitants sont en demande de euh, euh, bon, de haut débit, évidemment, mais de plus d'outils Est-ce qu'il s'agit d'outils qui concernent euh, le lien social Est-ce qu'il s'agit d'applis pratiques Qu'est-ce que les habitants vous disent à ce sujet oui, absolument. Le, le, le besoin est bien présent. Ce qu'on sent, c'est davantage de, de, de liens sociaux, d'échanges, d'entraide via donc euh, l'outil Internet, euh, le Facebook, etc. Alors, ça concerne en effet euh, principalement des personnes d'un de, de, âge moyen. Disons que voilà, en territoire rural, euh, un certain nombre d'habitants en âge assez, assez important. Là, il y a peut-être un petit peu moins de demandes. Cependant, euh, sur la majorité des, des, des, des citoyens de, de la commune, où il y a, il y a, il y a cette demande-là sur une euh, une, entraide, une entraide, et puis la, la plateforme internet, quel que soit l'outil sur internet, permet d'échanger, de mettre, de mettre en place le, le service qu'on peut offrir, et puis il peut se créer un, un échange comme ça, absolument. Très bien, bah, écoutez, je crois qu'on a fait euh, en peu de temps, mais euh, on a dit l'essentiel sur les territoires ruraux, donc en demande de haut débit, ça c'est clair, et, mais toujours euh, avec du lien social Merci beaucoup et à bientôt dans quelques instants pour un nouvel épisode de la Web TV. Merci.